Bonjour à tous. Le projet présenté ce matin au congrès HR a consisté pour SEGOS à accompagner la transformation de la filiale IT d'un grand groupe de l'assurance français et mondial transformation qui était rendue nécessaire par les évolutions technologiques. Segos a donc co-construit avec son client un dispositif de formation sur mesure qui a permis de faire porter cette transformation par les managers. Ce projet a eu deux objectifs. Premier objectif, favoriser la transversalité au sein des équipes. Deuxième objectif, libérer les énergies, favoriser la prise d'initiative par plus de confiance. Ce dispositif co-construit avec le client part du principe fort que l'on s'engage dans l'action. A ce titre, il a été construit autour de trois piliers principaux. Premier pilier, un projet qui va servir de fil rouge et de terrain d'expérimentation par le manager avec ses coéquipiers et bien sûr, un projet connecté à la nouvelle stratégie de l'entreprise. Deuxième pilier, des sessions managers qui vont permettre aux managers d'expérimenter entre eux des postures, des pratiques de management, des outils et troisième composante, le team workshop ou atelier d'équipe qui va amener le manager à répliquer ce qu'il aura appris précédemment lors des sessions manager avec ses équipiers et avec le soutien et l'assistance d'un coach. Ce coach est créant un vrai lien personnel entre le manager et euh, la formation.